Il a fait que nous soyons présents dans ces lieux. Et je bénis encore Dieu. Aujourd'hui, je prie à mon frère Charlie. Depuis le confinement, chaque jour, on est content de voir nos frères et nos soeurs vivants. Amen. Amen. Parmi nous, yes. Est-ce que tu peux dire « Amen, amen. » Vous savez, nous n'allons pas ignorer cela. Il y a des églises qui ont perdu leur pasteur. Il y a des églises qui ont perdu les responsables du département. Il y a des églises qui ont perdu aussi des membres. Mais nous ne cesserons jamais à dire « Merci à Dieu » pour sa grâce, dans notre vie. Je pense que nous sommes dans le troisième et dernier jour, bien sûr, de cet enseignement qu'on est en train de parler. Quand Dieu parle, parle encore. Je vais essayer de reculer un peu derrière, le dimanche passé, j'avais essayé de partager avec l'église quand Dieu parle. Et aujourd'hui, nous allons passer dans quand Dieu parle encore. Le premier dimanche, j'avais donné de manière où Dieu parle au milieu de nous. J'avais essayé de détailler avec des exemples, bien sûr, pour savoir que ou pour nous confirmer que cela n'est pas faux que Dieu parle, mais Dieu parle vraiment au milieu de nous. La première chose, j'avais dit que Dieu nous parle au travers de sa parole, Dieu nous parle par la conviction dans nos cœurs. Dieu nous parle par la voix audible, Dieu nous parle par ses anges, et Dieu nous parle aussi par ses serviteurs. Et comme j'avais dit, Dieu cherche un moyen facile à chacun de nous pour pouvoir bénéficier de cette parole. Pas du tout, je ne sais pas. Quand j'ai perdu, c'est très bien. Ça, ça me dérange. Donc, euh, ça me Ça me fait au mal aussi. Amen. Voilà, j'avais dit Dieu cherche des façons vraiment faciles pour pouvoir nous transmettre le messages. Et il y a d'autres, lorsque le prédicateur prêche, Dieu lui parle directement. Et il y a d'autres, il écoute Dieu par la voix audible, c'est-à-dire Dieu lui parle dans les oreilles comme il parlait à un homme. Il y a d'autres que j'avais dit, Dieu parle dans son cœur. Beaucoup de personnes négligent cela parce qu'il y a des fois, euh, c'est un langage que beaucoup euh, des enfants de Dieu parlent et il y a une parole qui me monte dans le cœur. Vous savez quand euh, Dieu veut te parler par conviction, il y aura aussi une parole tellement douce. il y a d'autres moments où tu seras, tu seras même mal à l'aise de toi-même. Tu vas voir que cette parole ou cette, cette voix, ça va commencer à insister dans ton cœur. À insister. Ça peut même arriver à te troubler ou à te mettre mal à l'aise. Juste à ce que tu vas faire la chose qui te demande. Ça arrive souvent, tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Tu vois, par la conviction du Saint-Esprit, commence à te reprocher, à te reprocher. Il faut il faut, il faut, faut arrêter ça. Il faut demander pardon, il faut arrêter ça. C'est là, via des dieux, eux, c'est le Saint-Esprit. Et j'avais parlé aussi au travers des anges, Et plusieurs fois, plusieurs fois dans la Bible, nous allons voir que Dieu avait envoyé ses anges. Dieu utilise ses anges pour nous servir, pour nous, pour nous transmettre les messages. Pour nous transmettre le messages. Donc Dieu, des fois, il nous parle euh, au travers de ses anges. Ne vois pas ça euh, euh, bizarre. Et Dieu peut utiliser un homme, un homme. Vraiment un homme, mais finalement ce n'est pas un homme. Il peut venir vers toi, il te dit des choses. Et la personne peut-être il va disparaître et tu ne le verras plus jamais dans ta vie. Cela arrive. Si Dieu veut utiliser un ange, il peut envoyer un ange en chair comme ça. Et annonce, il vient, il te parle. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu l'a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Hein? amen. Dieu peut aussi utiliser son serviteur, son serviteur. Quand je parle de serviteur de Dieu, ça peut être ton pasteur, euh, ça peut être les responsables, euh, euh, L'un des responsables de l'église, ça peut être un serviteur de Dieu à l'église. Euh, vous regardez dans le livre des déchroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit « Confiez-vous, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, mais confiez-vous à ses serviteurs, vous resterez ». Il y a d'autres versions qui disent, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Cela veut dire, plusieurs fois, Dieu utilise ses serviteurs pour pouvoir nous transmettre euh, le message de Dieu. Et comme j'avais dit, dans, il y a, à part toutes ces manières que je citais ici, il y a plusieurs manières que Dieu peut nous parler. Il y a aussi euh, à travers des circonstances euh, ou des situations. Tu peux comprendre que tu fais quelque chose, il y a des circonstances qui bloquent. Il y a des situations qui, qui viennent et qui développent de ne pas évoluer. De circonstances comme ça, il faut vraiment retourner et prier Dieu si cela est là et la volonté de Dieu. Tu avances. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu dois arrêter directement. J'avais dit plusieurs personnes qu'ils ont perdu leur vie parce qu'ils sont têtis, en fait. Voilà pourquoi souvent dans l'église, nous disons que euh, Dieu ne parle pas, Dieu ne va jamais parlé. Il y a plusieurs chrétiens qui disent euh, ce langage-là. Moi, je n'ai jamais écouté, je n'ai jamais euh, attendu Dieu me parler. Non, frères et sœurs, Dieu nous parle. C'est que nous, nous sommes tellement insensibles. Un enfant de Dieu qui manque la sensibilité spirituelle. N'importe quelle chose, ça peut arriver dans ta vie. Tu ne vas pas savoir comment cette chose est arrivée dans ta vie. Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu à un moment donné, ils sont retrouvés dans une situation qui est très compliquée et dans lui-même il va se poser des questions. Mais comment est-ce que je suis arrivé jusque-là? Est-ce que Dieu avait pas vu que je vais arriver jusque-là pour qu'il puisse me révéler ou me parler? Peut-être que Dieu t'avait parlé au travers sa parole, peut-être que Dieu t'avait parlé dans les songes ou dans la vision, peut-être que Dieu t'avait parlé. Au travers d'une situation, peut-être Dieu aussi, il t'avait parlé au travers de son serviteur. Et donc, et quand Dieu parle, quand Dieu parle, le dimanche passé, j'avais essayé de nous expliquer. Vous savez, dans la vie que, que nous amenons chaque jour, et chaque jour, euh, dans ce monde, et il y a tellement de surprises, il y a tellement de choses qui nous surprendent, des fois, des fois on ne sait pas où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire mais le dimanche passé j'avais essayé de faire voir à l'église vous savez quand Dieu te parle frère et soeur, tu sais tu as l'intérêt d'écouter Dieu tu as tellement l'intérêt d'écouter Dieu, pourquoi? parce que j'avais vu le dimanche passé vous savez ce qui est passé déjà, ma vie euh, de 5 ans, 10 ans, 15 ans après avant plutôt avant, je peux expliquer ça à toute personne. Je peux expliquer aux gens. Vous savez, en, 2000, en 2001, j'étais comme ça. En 2003, en 2004, en 2010, en 2015. Parce que je sais ce qui était passé. C'est mon passé. C'est mon passé. Il y a des choses qui s'étaient passées dans mon passé. Je les garde jusqu'aujourd'hui. Je les garde. Et des choses qui, qui sont en train de passer maintenant, maintenant là, nous sommes à l'église. Vous savez que non, il n'y a pas que qui est devant nous. Il prêche. Vous savez que nous sommes un tel nombre dans l'église. Vous savez que nous prêchons quelqu'un. Mais ce qui peut arriver après, il n'y a personne qui le sait. Est-ce que quelqu'un qui peut dire Amen? Ah, oui. Frère, ce qui peut passer après nous, il n'y a personne qui le sait. Il n'y a personne. J'ai une fois attendu une sœur. Il m'a dit, pasteur, je vais, je vais, euh, je vais dans un deck. Je dit mais on a parlé aujourd'hui. Comment demain tu quand est-ce que tu attends Il m'a dit, la personne qui est décédée, on parlait avec lui toute la nuit. Toute la nuit, on s'est endormi. Je me suis endormi vers 4h du matin. On parlait avec la personne. Il n'était pas malade. Il n'était pas parti à l'hôpital. Mais le matin, vers 6h, 7h du matin, on m'appelle que la personne est décédée est-ce que cette personne il savait qu'il va mourir? non est-ce que cette personne il savait que son ami ou son frère ou sa sœur il pourrait mourir? non, personne ne le savait voilà pourquoi dans notre vie lorsque Dieu nous dit quelque chose quand Dieu nous parle frères et sœurs, nous avons tout intérêt d'écouter Dieu il ne faut pas, il ne faut pas regarder ce qui se passe maintenant. Il ne faut pas regarder ce qui s'est passé. Mais il faut attacher et se contenter à la parole de celui qui est. Ou celui qui sait ce qui va arriver. Voilà pourquoi on avait dit dans le livre des Détornants de, de chapitre 30, verset 19, là où Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la mort et la vie. Je mets devant toi les bénédictions et les malédictions. Alors que Dieu, il a dit, choisissez la vie. Pourquoi il a dit, choisissez la vie? Parce que Dieu, il sait très bien, les gens ont tendance à de regarder, de regarder les choses qui sont présentes. Même nous les chrétiens, même nous les chrétiens, tu verras un enfant de Dieu que Dieu va lui reprocher dans quelque chose. Dieu va lui parler une chose. Mais cette personne, parce qu'il veut cette chose-là, il veut que la chose-là soit comme ça. C'est sa pensée qui est comme ça. Il va négliger la chose de Dieu. Mais il va se contenter dans ce que lui, il veut J'avais essayé de dire, surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui veulent se marier. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut écouter. Parce que Dieu connaît demain. Il ne faut pas se contenter de ce que tu vois aujourd'hui. Mais ce qui va arriver demain, c'est Dieu qui le sait. C'est Dieu qui le sait. Vous savez, j'avais vu, vu un serviteur de Dieu. On avait passé avec lui beaucoup de temps temps, en Afrique du Sud. Cet homme-là, il était, était un évangéliste. Il travaillait avec Dieu en Angola. Il servait Dieu dans son église. Quel moment il avait envie de venir en Europe, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a abandonné l'œuvre de Dieu et il est, il, il est parti en Afrique du Sud. Et lorsqu'il est arrivé en Afrique du Sud, il ne servait plus Dieu comme il le servait avant en Angola. Or, Dieu lui avait dit, tu dois rester là, de me servir, et c'est moi qui vais te venir jusqu'à ce que tu iras en Amérique. Mais le frère avait fait un raccourci. Lorsqu'il est arrivé là, il a beaucoup souffert. Il commençait à faire le travail, ce travail de sécurité qui est encore trop dangereux. L'homme de Dieu, des fois, pour manger, il partait quelque part, les gens lui donnaient quelque chose à manger, il l'amène chez lui pour manger. Son respect, sa crédibilité n'était plus là. Un jour, il encore Dieu. Dieu lui dira, je ne te vois pas là. Ta place n'est pas là. Retourne en Angola. Cet homme, gloire à Dieu, il a écouté Dieu, il a rassemblé ses affaires, il s'est rentré en Angola. Quelques jours après. Dieu l'avait béni au jour d'aujourd'hui. Il est en triche. Cela me dit, là où toi tu peux penser que ta bénédiction est là, des fois Dieu ne voit pas ça. Amen. Pourquoi la porte où nous nous fixons souvent les yeux Ce n'est pas là où Dieu nous bénit souvent. Pourquoi Parce que si là où nous nous regardons, c'est là où Dieu peut nous bénir, Dieu ne sera plus Dieu. Dieu est tellement mystérieux et personne ne peut les comprendre comment il agit. Voilà pourquoi j'avais dit notre premier point. Le dimanche passé, lorsque Dieu part, tu dois écouter. On avait parlé de Zacharie, où il avait fait longtemps de ne pas avoir des enfants avec sa femme Elisabeth. La Bible dit l'âge était avancé. Un jour, Zacharie va entrer dans la présence de Dieu pour prier. La Bible dit l'ange de l'éternel va venir l'annoncer que Dieu a écouté ta prière et tu auras un enfant. Vous savez, lorsque Dieu ou quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit quelque chose, c'est aussi pour enlever, pour ôter le pauvre qui est sur nous. Dieu ne vient pas seulement pour nous parler pour rien, mais lorsque nous passons dans des moments très compliqués, très difficiles, où nous ne voyons plus la porte, tu ne sais plus où tu peux sortir, tu ne vois plus la solution. J'ai toujours dit, « Dieu ne regarde pas ce que nous parlons sur nos lèvres, mais ce qui pousse Dieu de parler » et de ôter nos pauvres en nous, c'est lorsque notre cœur commence à parler à Dieu. Parce que Dieu ne sonde pas de lèvres, mais Dieu sonne de nos cœurs. Une personne, il peut commencer à faire sortir d'autres choses dans sa bouche, et dans son cœur aussi, il a d'autres choses. C'est l'une des choses qui empêche les prières de beaucoup de chrétiens. Tu verras, un enfant de Dieu, il fait sortir des paroles tellement, tellement lourdes dans sa bouche, mais dans son cœur, bien qu'il fait sortir toutes ces paroles-là, mais dans son cœur, il ne croit pas. Il ne croit pas. Quelqu'un peut dire que non, je suis guéri, Dieu m'a guéri, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné, mais en réalité, dans son cœur, il se pose beaucoup de questions. Il ne croit même pas que Dieu peut le bénir. Voilà pourquoi tu verras, tu peux voir quelqu'un, il prie. Il prie tellement beaucoup. Mais son cœur, elle ne prie pas la même chose que sa bouche. Mais Zacharie, dans la présence de Dieu, Dieu a vu que le cœur de Zacharie qui parlait, ce n'était pas sa bouche, c'était son cœur. Dieu envoya son ange. Si vous regardez dans la Bible, c'est dans les livres de lits chapitre 1, tu commences à 1 jusqu'à 11, tu verras que Zacharie était troublé. Zacharie a demandé des questions à l'ange. L'âge est avancé. Comment quest ce qu'on peut faire? Mais Dieu, quand il part, il n'y a personne qui peut changer sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Puis amen. 89 35, Hébreu chapitre 10, 23. Le troisième point, le troisième point plutôt, jamais essayé de nous dire, quand Dieu parle, c'est aussi pour nous donner des promesses. Lorsque Dieu ouvre sa bouche, c'est pour donner une promesse à son enfant. Vous savez, les promesses de Dieu nous rassurent. Les promesses de Dieu nous encouragent. Les promesses de Dieu nous donnent encore la force de s'approcher dans, dans sa présence. Écoutez, quelqu'un qui n'a pas la promesse, quelqu'un qui ne croit pas à la promesse, Quelqu'un qui ne sait pas ses promesses ce qui est dans sa vie Un moment donné frère Il peut abandonner Il peut abandonner Vous savez Des hommes qui ont laissé des femmes Ou des femmes qui ont des hommes loin Ils ne sont pas ensemble Si cet homme là va lui rassurer de donner des bonnes promesses vous allez voir la femme ou l'homme va se tenir longtemps parce que la promesse fait vivre la promesse encourage lorsque nous venons dans la présence de Dieu l'une des choses qui nous encouragent de continuer à prier Dieu parce que nous savons que quelque part Dieu avait parlé Que j'ai écouté la voix de Dieu. Il y a d'autres serviteurs de Dieu ou d'autres enfants de Dieu. Tu les vois oser faire quelque chose. Peut-être que toi tu vas voir que, mais, oh, mais non. La chose qu'il veut, mais il n'a pas cette possibilité. Il n'a pas cette capacité. Mais il ose de faire ça. C'est juste parce qu'il croit que j'ai une promesse dans ma vie. Un jour, Dieu m'avait parlé. Quelqu'un qui souffre dans cette vie. Il passe des moments très compliqués. Qui cherche à manger, qui cherche à s'habiller. Cette personne-là, s'il a la promesse de Dieu, la personne, il n'abandonnera jamais. Vous savez pourquoi il ne va pas abandonner? Parce que hein, il sait que celui qui a donné la promesse, il est fidèle. Cela veut dire, quand Dieu ouvre sa bouche pour parler, quand Dieu te parle, c'est aussi pour te donner la promesse qui va te fortifier. Enfin, vous savez combien ils ont abandonné Dieu parce qu'ils sont découragés. Vous savez combien ils ont fait des bêtises dans leur vie parce qu'ils sont découragés. Vous savez combien ils ont fait des chemins raccourcis parce qu'ils sont découragés. Vous savez combien ils ont fait comme les autres parce qu'ils sont découragés. Mais celui qui a la foi dans les promesses de Dieu. Il ne peut pas agir comme tout le monde Il ne peut pas faire comme les autres Il ne peut pas se décourager. Il ne peut pas prendre des décisions Parce que l'autre a pris des décisions Pourquoi Il va d'abord regarder la promesse Et il va regarder celui qui a, qui a fait la promesse Et il y a quelqu'un qui peut dire amen. amen Moi je peux te faire une promesse Je peux ou pas oublier Je peux ou pas l'accomplir mais lorsque Dieu nous promet quelque chose, peu importe les temps ou les circonstances, ça finira toujours par s'accomplir. Ah oui. Et écoutez une chose, j'ai toujours dit, quand Dieu parle, il ne parle pas pour te faire plaisir. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut parler des choses qui sont sérieuses. Deux fois, toi ou moi, on peut parler pour faire plaisir à quelqu'un. Pour Comme pour, nous, nous, nous avons toujours l'habitude de dire, ben, il ne faut jamais parler direct, il faut avoir la manière de parler pour ne pas blesser l'autre. Mais s'il y a quelqu'un qui est trop direct dans cette vie-là, c'est Dieu. Voilà pourquoi les pharisiens m'ont toujours dit, nous avons attendu des gens parler, nous avons vu déjà gens parler. Mais c'est comme, c'est comme mais il parle différemment de don, des hommes. Parce qu'il vient hein, de Dieu. Donc, frères, et sœurs, je vais te rassurer une chose. Si un jour, Dieu t'avait donné une promesse, continue à croire. Frère, continue à croire. Mais comment est-ce que Dieu m'avait donné cette promesse Peut-être dans tes songes, peut-être dans une vision, peut-être il y a eu un serviteur de Dieu qui t'avait dit, peut-être au travers de la voix audible, Dieu t'avait donné une promesse. Vous savez pendant combien de temps les gens ont toujours dit que Jésus reviendra. Vous savez ça va faire combien de temps? Tu n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore né, je peux te rassurer. Cette promesse que Jésus reviendra et il reviendra un jour. Cette promesse qui est déjà donnée longtemps. Mais pourquoi Jésus ne revient pas aujourd'hui tu es toujours là? Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Pourquoi tu continues à lire la parole de Dieu? Pourquoi tu continues à croire à la parole de Dieu? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que tu peux dire amen? amen? Écoutez, il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais dés désespérer. Écoutez, les gens peuvent te voir aujourd'hui. J'ai toujours dit une chose. Celui qui a une promesse de Dieu en lui à l'intérieur de lui personne ne peut connaître mais il y aura un jour ça sera comme un clé et Dieu va déclencher des choses et ta vie sera complètement changée parce qu'il est Dieu tiens-toi es bon encore même si tu n'as jamais écouté Dieu dans tes oreilles en disant que mon fils est ou ma fille Regardez, je veux faire ceci, cela, ceci. Mais que tu avais lu la parole de Dieu. Tu avais pris à cette parole. Cette parole, cette parole a des promesses et des promesses pour tous ceux qui croiront au nom de Jésus. Parce que moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Non. En ce moment que moi, je ne te parle tu as des promesses, tu toi bon. Mm -hmm. Vous savez, ma parce que ma na ba, ou, ma qui vous savez, vous savez, vous parce que savez, vous savez, vous vous vous savez, vous savez, vous savez, c'est lui qui a la promesse. Il ne croit pas à ce que les autres le disent. Mais il croit à ce qu'il a attendu de Dieu. Nous avons le rêve de Dieu qui est une parole inspirée de Dieu. Nous avons aussi les Logos, qui est aussi la parole de Dieu dans la Bible. Amen. Il y a des personnes que Dieu a visitées lui-même. Il n'a pas lu la Bible. Mais s'il a visité, Dieu va lui dire quelque chose. Retirez cette parole. Retirez cette promesse. C'est par là que tu dois commencer à rappeler Dieu Seigneur. Vous savez, jamais Jérémie. J'ai écouté le livre de Jérémie. Lorsque ça arrivait à partir des chapitres 15, 16, 17, 18, vous savez, cet homme, il a passé des moments compliqués dans sa vie. On l'a jeté dans le prison. On l'a persécuté. Mais j'ai aimé une chose, et il a dit. Je ne suis pas assis dans les ensembles de ceux qui se moquent. Mais je suis toujours fidèle à toi. Je continue à marcher avec toi. Lorsque j'ai voulu t'abandonner, mais il y a un fait qui s'allume dans mon cœur. Je n'arrive pas à t'abandonner. Pourquoi ma souffrance est. Elle continuait. C'était un prophète qui servait Dieu. Mais ce que j'ai compris, toute personne que Dieu appelle dans la Bible, tout enfant de Dieu, il doit s'accrocher à une promesse. Il doit s'accrocher à une promesse. Quand Dieu ouvre sa bouche pour parler, c'est aussi pour donner, pour donner des promesses. Le dernier point était, quand Dieu parle, c'est aussi pour encourager. Alléluia. Frère, il y a beaucoup de choses qui nous découragent dans cette vie. Voilà pourquoi dans l'Église, dans l'église, les dons des prophéties c'est aussi très important. Je ne parle pas de ministère prophétique mais je parle des dons des prophéties. Parce qu'il y a une très grande différence entre les dons des prophéties et le ministère prophétique. Or, une personne qui a les don des prophéties, la prophétie a pour but de consoler, des et aussi de soutenir vous savez des fois c'est important quelqu'un il pleurait dans sa maison il était désespéré malgré les temps qu'il passe il a dit mais non je veux quand même aller prier Dieu et une telle personne il n'a pas besoin lorsqu'il arrive à l'église qu'il soit encore blessé est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dans sa maison, l'espoir n'était plus là. Des fois, il a, il a appelé personne. Il faisait qu'elle coulait ses larmes. Il a dit, malgré tout ce qui se passe dans ma vie, je ne veux pas rester à la maison, mais je vais partir pour prier Dieu. Écoutez, je vais te dire une chose. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour t'encourager. Oui. Vous savez, Josué avait l'habitude de voir Moïse tout le temps. Josué savait que il servait Dieu à travers de Moïse. Josué savait que Moïse c'était un homme courageux, patient. Ils appuyaient aussi à Moïse. Mais lorsque Moïse n'était plus là, je pense que Josué était assis par terre. Josué, il était dégoûté. Josué avait l'envie d'abandonner. Parce qu'il était le seul où il pouvait remplacer Moïse en ce moment-là. Mais quel est le peuple que Moïse a dirigé. Josué a vu tout ce que le peuple faisait à Moïse. Mais Dieu va l'appeler en disant Josué, mon serviteur Moïse est mort. Prends courage. Alléluia. Amen. Dieu veut dire à quelqu'un cet après-midi: Ne te décourage pas, mais prends courage. Pour cette situation, prends courage. Pour ce combat, prends courage. N'abandonne pas, parce que moi, l'éternel Dieu, je suis avec toi. Prends courage. Ouais. Voilà pourquoi c'est bien, des fois, d'écouter Dieu. Vous savez. Il y a d'autres personnes qui peuvent te dire, prends courage. Mais ce courage qu'il te donne, il n'y a pas de désespoir. Mais lorsque Dieu te dit, prends courage, parce qu'il sait très bien, c'est moi-même qui contrôle chaque situation qui t'arrivera. Oh frère, combien au jour d'aujourd'hui, ils ont essayé de faire beaucoup de choses et n'ont pas marché. Ils se demandent, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Des fois, ils regarde ton entourage, ce que toi tu cherches à faire. Et ils ont fait ça si facilement. Des fois, ce sont des personnes qui ne craignent pas Dieu. Écoutez, quand Dieu parle, c'est aussi pour encourager un cœur brisé. C'est aussi pour encourager un esprit abattu. Amen. Dieu ne nous reproche pas seulement. Dieu est aussi là pour nous bercer, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous encourager. Ce n'est pas un mauvais père. Vous savez... Tu peux faire des choses désagréables devant Dieu. Une fois tu peux reconnaître là où tu as tombé, Dieu te pardonne et s'il y a quelque chose de mauvais qui peut t'arriver, Dieu sera là pour te protéger et pour combattre et pour toi. Il ne va pas te rappeler ce que tu avais fait hier. Il ne te rappellera jamais. Quand tu pars, c'est aussi pourrait encourager une personne. Aujourd'hui, on peut avancer sur quand Dieu parle et il parle encore. Ça fait nous aider. 1 Samuel, chapitre 9, 1 à 4. Après verset 8, après verset 15, à 16. Et nous allons honorer la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 20. 1 à 4. Et nous allons lire encore chapitre 8. Et nous allons lire 15. À 16. Dis-moi mon pied, attaquez ces dons pour vous pour encourager. Je sais que tu n'auras pas sommeil dans ma femme pour noyer le soleil. Samuel, chapitre 9. Chapitre 9. Ah, Il y a un homme de Benjamin, le Méphis, fils d'Abiel, fils de Thieror, Tché... fils de Bécorat. Fils d'Apiach, fils d'un Benjamite, c'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau que qu'un des enfants d'Israël, et, le et les dépassant tout de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul, son fils Prends avec toi l'un des serviteurs et lève-toi. Va et cherche des Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim, et elle et elles ne trouvèrent pas. Ils parcourirent le pays de Benjamin, et ils ne le trouvèrent pas. Chapitre 8. Verset 8. Verset 8, pardon, excusez -moi. Les serviteurs reprit la parole et dit à Saoul, « Voici, j'ai sur toi le quart d'un cycle d'argent. Je, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Le verset 15 à 16. Or, un jour, avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'endras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main de Philistins, car j'ai car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Parole du Seigneur. Amen. Ah, on peut prendre ma place. En fait, c'est une histoire de Sao, le premier roi d'Israël. Si tu lis euh, tout le chapitre 9, tu vas comprendre l'histoire, comment est-ce que Dieu l'avait euh, choisi. Là, j'ai juste choisi quelques versets pour nous donner l'explication. La Bible nous dit qu'il y avait un homme de Benjamin hein, qui s'appelait Kiss. Cet homme Kiss, il était le père, bien sûr, de Saoul. Mais qu'est-ce qui s'est passé La Bible dit qu'il y a quelqu quelques années de sa maison qui sont égarées. Donc, c'est-à-dire, ils étaient perdus. Or, il avait un fils qui s'appelait Saul. Et suivez-moi très bien. Je vous avais dit dès le premier jour, Dieu nous parlait aussi dans des circonstances. Par des circonstances, Dieu peut t'amener jusqu'à ta destinée. La Bible dit le père va appeler son fils Saul il lui a dit prends un autre serviteur et allez chercher la naisse qui était égarée or cette circonstance cette situation on lisant la parole de Dieu c'est Dieu lui-même qui avait préparé cela pourquoi je dis c'est Dieu qui avait préparé cela parce que c'était le chemin où Dieu a voulu parler et parler encore à Saoul pour le lever en Israël comme un roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire? Amen. Amen. Amen. Mais une chose qui est vraie. La Bible dit, Saoul, ils ont commencé à aller pour chercher la laisse. Ils n'ont pas trouvé. Je vous avais dit encore, Dieu aussi parle au travers de ses serviteurs. Cet homme a dit à Saul, mais depuis que nous avons commencé à chercher, on ne trouve pas. Saul va lui dire, comme on n'a pas trouvé, nous allons retourner à la maison. Cet homme a donné l'idée à Saul. Mais non. Là où nous sommes, il y a un voyant, il y a un serviteur de Dieu, il y a un prophète. Nous devons les consulter pour savoir où se trouve la baisse Dites Amen. Amen. Amen. Écoutez, écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Dieu, quand il nous donne un prophète, serviteur, un responsable ce n'est pas que puisque nous, nous nous sommes la serviteur responsable de notre ennemi non quand Dieu met un responsable devant toi béni, Dieu peut te lever, Dieu peut t'ouvrir beaucoup de portes dans ta vie. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit ceci. Ça so, j'ai bien compris, il a dit, mais non! Nous pouvons très bien aller se présenter chez les croyants, chez les prophètes ou chez les serviteurs de Dieu. Mais toi, et M'a beaucoup pas Sans le dit, oui, bien sûr, on peut aller. Il avait déjà la notion dans sa tête. Lorsque je vais aller voir un prophète, lorsque je vais aller voir un serviteur de Dieu, lorsque je vais aller voir celui que Dieu a ouin, je dois l'honorer. Je dois apporter une offrande. Je dois apporter une action de grâce. Une action de grâce. Cet homme, il a dit, mais non. Moi, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. On doit aller les voir. C'est ce que j'ai aimé. Pendant que eux, ils cherchaient, ils cherchaient à trouver la naisse. La Bible nous dit, un jour avant, quand Dieu nous parle, il nous parlait aussi pour nous avertir dans des situations. Il nous parlait aussi pour nous faire découvrir des situations. La Bible nous dit Dieu avait déjà parlé à Samuel la situation de Saul et que Saul, il va venir. Et Samuel, dans son côté, si tu lis très bien la Bible, il y avait une fête qui était déjà préparée. Dans cette fête-là, la nourriture à manger de Saul était bien préparée. Était déjà mis à part. Écoutez, quand Dieu parle, c'est parce qu'il t'avait déjà préparé quelque chose à part. Amen. Et la chose qu'il t'avait préparé à part, toi tu n'es pas encore vu. Des fois, il ne t'a pas encore parlé de cela. Mais lorsque Il te parle, il te parle encore. Sache-le très bien. Il y a quelque chose qui t'attend quelque part. Voilà pourquoi Dieu ne parle pas pour parler. Ils ont apporté quelque chose à Samuel. Je vais vous faire voir que c'est des circonstances Dieu qui Dieu avait créé ça. Lorsque Saoul il va venir devant Samuel ce qu'il lui a dit j'ai compris mais je ne vais pas te laisser partir aujourd'hui. S'il va partir demain. Écoutez, là maintenant, ce n'était plus Samuel qui parlait, mais c'était Dieu qui parlait à la place de Samuel. Est-ce que quelqu'un qui peut dire Amen? amen. Les jours égides, lorsque Samuel va prendre Saoul, il l'a amené jusqu'à la fête où il avait préparé. Si tu descends. le père de Saoul. Là où il était, il a retrouvé les anèses qui étaient égarées. Comment est-ce qu'il avait retrouvé tous ces annes-là? La situation était juste pour que son père lui dit, écoutez, Sam va chercher les annes. Et le chemin qu'il va passer, c'est le chemin que Dieu avait tracé. Sans Il était élevé Comme roi Parce que Dieu Parce que Dieu Avait déjà parlé Dans sa vie C'est-à-dire quand Dieu parle Il parle encore dans notre vie Parce que Il a préparé quelque chose À côté Pour nous il y a des choses où il y a des moments quand je parle mais il y a des moments lorsque la chose est tellement urgente c'est tellement c'est tellement important pour dieu il va te parler maintenant il va te parler encore il va faire sortir encore une situation il va faire sortir encore Tout ça, tu sais pourquoi? Pour juste t'amener là où il y a ta bénédiction. Frère, écoutez une chose. Nous devons, nous devons désirer la voix de Dieu dans notre vie. Vous savez, moi j'ai appris ceci. Quand on priait, principalement à Kinshasa, on ne priait pas seulement. Pour après le On priait, lorsque nous prions, nous entendons la prière. On a toujours besoin que nous avons mal au Frère, on a toujours besoin. C'est-à-dire on va commencer à prier. Même si nous allons faire deuxième, troisième ou quatre temps. Si Dieu ne nous parlait pas en ce moment-là, nous allons rester tous silence. Silence, frère. Pourquoi nous avons besoin d'écouter Dieu? D'avoir la direction de Dieu. De savoir quelle est la volonté de Dieu à ce que nous avons prié. Frère, tu sais combien de fois tu as prié. Tu fais que changer de forme de prière. Mais tu ne désires jamais écouter Dieu. Combien de fois nous prions rapidement Nous sommes à la rambam ou m'bam ou on va la rambam ou Dieu. 7 minutes et malheureusement, et la tranquillité, que on s'amener la 15 minutes et m'bam ou Quand Dieu parle, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important qui est devant toi. Dieu a pris Saul. C'était le jour où Saul, il devait être moins comme un roi. C'était le jour où Dieu avait prévu que Saul, il devait être élevé. Gloire à Dieu. Parce que la soumission était là. La première des choses il avait obéi à son père pour aller chercher les amesses. Amen. La deuxième des choses, bien que celui qui était à côté de lui, il était serviteur, yes. il était moins important que lui, soi-disant, il était sous ses ordres, mais il avait écouté ses serviteurs-là. Il a dit, prends, on ne peut pas retourner, prends ce que moi j'ai on va donner ça chez les prophètes les prophètes qui nous diront ce qui est arrivé ceux qui savent mais toi tu es un simple serviteur en plus les choses qui viennent dans ta poche j'en ai pas besoin qu'est-ce que je veux faire avec ça nous allons retourner peut-être on viendra moi-même j'aurai quelque chose dans ma poche écoutez une chose là où toi tu peux négliger la personne où toi tu peux négliger il peut être l'escalier l'escalier de ta bénédiction amen. Dieu peut parler à la personne que toi tu peux voir est moins important, mais cette personne là Dieu peut l'utiliser pour que toi tu sois hein? amen c'était le jour où Dieu avait destiné mais regardez les parcours que Saul avait fait. Obéissance premièrement à son père. S'il si était une fille têtue, un fils têtue, il n'aimait il pas obéir à la voix de son père. Il ne pouvait pas arriver dans sa destinée. Dieu utilise. Dieu utilise n'importe quel moyen pour nous faire arriver dans notre bénédiction. Quelqu'un peut dire ⁇ Amen, Amen. ⁇ Il y a une autre chose. Quand Dieu parle et il parle encore, parce que devant nous, il y a un danger. Parce qu'il y a un danger devant nous. Vous savez, Dieu n'arrête pas à parler. Moi, j'ai toujours dit, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Oui. Dieu, c'est Dieu d'amour. Oui. Quand il nous parle il nous dit des choses, c'est juste pour essayer nous épargner. Oui. Papa, papi, viens deux minutes. Regardez ce qui se passe. Lorsque Dieu veut enlever un enfant dédié dans les dangers, lorsqu'il parle, il parle et il parle encore, tu peux piquer. Donne-moi juste ta main. Pique-le vraiment. Pique-le. Reste là. Pique-le vraiment. Pique-le. Ça. Dieu parle. Voilà. Il essaie, mais toi, tu insistes. Il essaie, mais toi, tu insistes. Il vient, il va parler chez les pasteurs, tu insistes. Il y a un frère qui va parler, toi tu insistes en fait. Donc il essaye parce qu'il sait très bien, si tu restes là, une voiture peut arriver, ça peut te prendre. Et le désir de Dieu, comme la voiture va passer ici, il, il va t'attirer auprès de lui. Merci papa. Alléluia. Alléluia. C'est ça le genre de chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Dieu va lui parler lui-même. Dieu va parler à son pasteur. Dieu va parler à un autre frère. Dieu va parler à une autre personne. J'ai entendu quelqu'un mais Dieu vous parle et vous parle, pourquoi il ne parle pas vous-même Qui t'a dit que Dieu est obligé de te parler toi-même Amen. Amen. Qui t'a dit que Dieu est obligé de te parler à toi-même Il n'est pas obligé, nous n'obligeons pas Dieu. On n'oblige pas Dieu. Écoutez, Dieu fait comme il veut, à qui il veut. Personne, personne ne peut obliger Dieu. Parce que tu n'as rien, tu n'as rien qui peut impressionner Dieu. Tu peux dire que je ne veux plus prêcher, il y aura quelqu'un d'autre qui sera un bon prédicateur plus que toi. Je ne le ferai plus. Mais a il y aura quelqu'un d'autre qui sera plus bon que toi. Mais seulement que toi, ton temps passera. Il y aura une autre personne qui prendra ton temps qui prendra ta bénédiction. Imaginez une chose. Quelqu'un qui est en Kinshasa. à sa à -sou la souka. la passe. Il mange, mais il mange avec difficulté. S'il si regarde le lit où il dort, peut-être avec difficulté. Il a eu maintenant l'opportunité de venir en Europe. Quelqu'un qui viendra vers lui, il te dira que non. Dieu dit, il faut que tu restes là où tu ne pars pas. Il y a une autre personne qui va venir te tuer. Ne pars pas là où tu veux partir. Écoutez, il faut savoir un exemple, bien pourquoi moi j'ai toujours dit un enfant de Dieu frères et sœurs, il faut effacer nos situations dans nos têtes mettons maintenant la grandeur de Dieu dans nos têtes Amen. ça nous aidera ça nous aidera d'avancer et d'être béni avec Dieu lorsque ta situation est plus importante que, la, que Dieu tu finiras un jour par être détruit. Voilà pourquoi j'ai dit une chose. Dieu connaît le, le passé, le présent et le futur. Toi, tu connais le passé et le présent. L'avenir, tu ne connais pas. Oh, Peut-être tu sais que Dieu sait que... place aux C'est vrai, aux il y a la difficulté. Aux la bien -té. Aux autres, ils ont quelque chose. Mais ceux qui ont besoin de des fois, après deux ans, écoutez, deux ans, il y a pas de ans, deux ans, dis-moi. Cela veut dire que tu as fait une vie, dans les deux ans, une vie meilleure, mais après cette vie-là, tu vas perdre conserve il veut très que tu restes à maloué il sait ce qui va prévenir pour toi devant mais que tu puisses avoir une longue vie hein? oui. est ce que tu peux dire amen, amen. c'est ça ce qui se passe souvent dans la vie d'un chrétien des fois tu peux même tu te nerves. Tu peux commencer à dire que vous êtes contre moi. Dieu n'a jamais été contre quelqu'un. Et qu'est-ce qui a été arrivé dans l'acte des apôtres Acte des apôtres. Les apôtres 21 verset 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça? Ça me reste quelques minutes, je te finis. Acte des Apôtes, chapitre 21 verset 11. C'est un petit rapidement, si tu ça. Acte 21 11. Et va nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se à les pieds et les mains, et dit Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient à cette ceinture, les juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Amen. Un homme. Parmi les prophètes, il a pris la ceinture de Paul. Acagion d'Amakolo. Il a commencé à prophétiser en disant ceci. C'est que ce Dieu à qui appartient, cet homme-là sera lié de la même façon que moi j'ai lié mes mains et mes pieds. C'était une parole venant du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va annoncer ça à un homme de Dieu qui était Paul. Bon. C'est comme si il ignorait aussi que la ceinture était à Paul. Parce qu'il a dit à qui appartient la ceinture. Il devait dire directement à Paul. Cela veut dire. Les choses que nous pouvons porter dans nos corps. C'est très facile pour que nous puissions être identifiés à ça. les incrédits peuvent dire vous tu savez, sais, des fois il y a des moments. Mais vous des moments, il y a des moments vous des moments a on globalis mais malheureusement apoku oh. pou ta di kolota ketin assez era o kan na o ke nedé o ke nedé ou sa abou dé ti ayati quand il parle, il parle encore dans les terres et Dieu le va oh. vous savez dans nous va le paralysus, je vais ensemble l'aider. Et ça a aussi pour en collaborer la biseau. Pour n'aller pas, aussi pour la biseau. On avait appris hier, Dieu ne change pas sa personnalité ou quelque chose d'autre. Dieu ne change pas ses caractéristiques. Cela me dit, si il est fidèle, il y restera toujours hein, fidèle. Il y a eu dans la Bible, 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 25. Nous savons tous que le prophète Élie. Et les plutôt. Il était dans la descendance de Lévi. Les gens qui étaient réservés à sacrifier ou à servir à Dieu dans les sacrifices. Dieu avait béni cette tribu-là. Ils avaient des promesses et des promesses. Écoutez, le dimanche passé j'avais dit une chose. Ne dis jamais que le fils est des promesses ne de mère jamais. ma promesse, naio, ma promesse est Si tu ne sais pas écouter Dieu, si tu ne sais pas marcher avec Dieu, les promesses peuvent rester et toi tu pars. La Bible nous dit. À ce temps-là, Samuel, il était là au temple. Il servait Dieu, mais il était trop jeune. Le fils des sacrificateurs ils ont commencé à saccager les offrandes à l'église. Voilà pourquoi, offrande, frère, il faut pas encore yango. Offrande. Bon s'en il faut au bar ça peut te détruire toi ça peut détruire tes enfants ça peut détruire tes enfants des enfants ça peut détruire les enfants des enfants Elie le sacrificataire il était déjà vieux j'ai aimé une chose lorsqu'il donnait conseil à ses enfants il a dit ah mais ce que vous faites, ce n'est pas bien. Si vous avez un problème avec un homme, moi en tant que père, je peux arranger ça. On peut chercher un moyen pour s'arranger. Mais si vous avez le problème avec Dieu, Amen. si vous avez eu un problème avec Dieu, Amen. qui va venir et parler contre vous ou pour vous nous avons dit nous avons dit que nous a dit que nous avons dit nous dit a dit nous dit sacrifié à Élie. Mais lorsque ils ont commis tous ces actes dans le temple, la Bible dit ainsi dit l'Éternel, j'ai honoré hein, c'est lui qui mon don. Mutu azo to sama, yona nganza mbina kupambula. Mutu azo honorer ngait, yona nganza mbina kosala nini na ko honorer. A e <toupie> <Creator> ah, mais ça ça pas beaucoup à dire aussi. Mais quand on a changé de position, il y a de position à l'objet. Ah, mais ça n'a pas changé de position. a y a à changer de position. à comprendre que tu n'es pas une personne de confiance. <toppings> <mencharge> Est-ce que vous voulez amen, alors, amen. Alors, Écoutez, frère, je vais terminer là. Quand nous avons la promesse, nous devons aider Dieu. Il n'y a à Il y a à Voilà pourquoi tu verras. Beaucoup de personnes, ils ont vraiment écouté Dieu. Ils ont la promesse dans leurs mains. Mais il n'y a pas la collaboration. Il n'y a pas la collaboration. Je vois ça souvent à ma fille. Ce n'est pas une Des fois, j'écris sur l'ordinateur. Notre lit, il y a une partie et ça vide dont je mets mon portable là. Qu'est-ce qui se passe? Elle va venir lentement, lentement. Elle prend le portable. Lorsque prend le portable, Bam. mais je sais qu'elle va retourner. Pourquoi elle va retourner? Elle ne va pas arriver à couvrir mon téléphone. Or, si elle avait collaboré, je vais prendre j'ouvre et je la donne. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. C'est ça ce qui se passe une fois écouté, tu as donné la promesse, à la dit promesse, ça la a a ça dit, il a qui il a dit, il y dit, a dit, il y a dit, il a dit, promesse, dit, il a dit, Je dit, il a dit, dit, si les colonnes et les colonnes et les colonnes et les colonnes et les colonnes. Pourquoi? Parce que mon tour a fait sa promesse et mon ticket dans le Zéla. Il y a une vitesse élégante. Quand Dieu parle, il parlait pour collaborer. Dieu n'a jamais voulu. Un de ses enfants souffrait. Dieu n'a jamais voulu. Un de ses enfants passe des moments compliqués sans pourtant intervenir à sa mère puissante. Quand Dieu parle, il donne une promesse. Quand il parle encore, parce qu'il a besoin de ta collaboration. Il a dit à Elie, c'est vrai, j'avais béni ta maison, j'avais béni tes enfants, mais ainsi dit l'éternel, j'ai honoré celui qui dit mon nom. On est honoré dans on honoré. On est méprisé dans nos pas on méprisé. Tu si vas regarder dans la Bible. Il y a un roi qu'on appelle le roi Nabucodonosor. Il était puissant et fort. Parce que nous avons l'objet de papa en bouillie. Mais nous qui l'objet de nous avons l'objet dans la télévision. Que ce soit lui, que ce soit son fils ils n'ont pas eu les temps de se répentir. La Bible dit même son fils il y avait douze mois qui étaient passés lorsque Dieu a parlé. Cela veut dire qu'il avait largement les temps de se répentir. Mais cela n'a pas été fait. Dieu avait élevé Samuel dans la maison de Dieu. Mais il avait frappé la maison des sacrificateurs Élie. Une chose qui était trop dite dans cette famille, Bible lobby, aujourd'hui, famille pas la famille cest à il n'y aura plus de filles dans votre famille. Est-ce que tu as compris ce message? Est-ce qu'on fait acclamer pour pour la vie? Merci.